et respect de l'équité. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit votre alliance vertueuse et juste. Merci de guider tout esprit à connaître et reconnaître l'équité et à la respecter pour chacun et en toutes circonstances. Béni sois-tu. Merci.